Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Sexe, alcool, soirée mondaine, séduction, pornographie, masturbation. Nous allons écouter le témoignage de Marleva. Bonjour Marleva. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton Histoire. Merci. Alors on a vu, waouh, wow, ton témoignage a beaucoup de volets. Je ne vais pas en dire plus, je te laisse te présenter et euh, témoigner. Madia, je m'appelle Marleva, euh, j'habite à Chelles. Euh, j'habite dans une cité mmh. et depuis mes 23 ans. Et en fait, dans comment, ma vie d'avant... Comment tout ça a commencé Déjà, tu as grandi dans quel contexte familial Famille euh, croyante ou pas avec papa et maman En et fait, croyante, mais c'était euh, plus en catholique. D'accord. Et euh, après, un côté, c'était catholique et plus ma tante, c'était évangélique. Mm -hmm. Mais euh, je calculais pas trop. En fait, je me suis baptisée en plus quand j'avais, je pense, j'avais entre 10 ans et 11 ans. Et pour moi, ah. ça ne comprenait Mais compadrait. au moins, tu croyais en Dieu, tu savais et je, que Dieu existait. Et je savais que Dieu était là, mais je calculais pas. Mm. Et euh, je faisais ma vie et j'avais n'avais pas confiance en moi. D'où euh... est-ce que, est -ce, que ce, ce, ce manque de confiance est venu selon bah, toi Ça a commencé vers le collège. Mmh. Genre, bah genre, le collège, genre je me sentais trop mince. Mmh. Genre, il y a les garçons, ne me, me regardaient pas. Mmh. Et moi, je voulais trop plaire. Bah, parce que quand même, quand on est au collège, voilà, il y a les arretes, il y a. Mais c'est ça, en et fait. Et on veut. Euh... Mmh. Il <rire> y a une petite concurrence. Mais avec pas les... trop. Mais pas trop au collège. T'es vraiment au lycée. T'es vraiment au lycée. À lycée. Au collège, c'était quand même tranquille. C'était quand même tranquille. Mais au, au lycée, en fait, genre, quand je sortais avec mes copines et tout. Genre, elle se faisait gérer et pas moi. Donc... Elle... Non, non, non. Elle se faisait gérer en langage courant, Elle se faisait draguer. Ouais, elle se faisait draguer et pas moi. Et moi, ça me touchait ouais. parce que je suis belle. Mmh. Donc... je euh, disais, mais pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Mais genre, je me, mettais, je me mettais pas en valeur. Mmh. C'est ça aussi. Ouais. Et... Parce que là, tu es une merveilleuse créature, là. Amen Maintenant. Clairement. <rire> et euh, après, euh, je me suis dit non. Il faut, que je, il faut que je me fasse draguer. Uh -huh. Je commence à mettre des mini hauts, des jupes et tout. Des jupes courtes pour attirer le regard. Pour attirer le regard. Des pantalons comme ça, uh -huh. mais genre pas cette couleur, hein. oui. Vraiment flashy. flashy. Ouais. Et euh, je commençais vraiment à me faire gérer après. Je me suis dit, ah, donc ça marche. Donc les, les garçons arrivaient Les, à te les garçons arrivaient, arrivaient. Mais après, je me suis dit, attends, moi, je voulais... Poser sérieusement, mais il y a des gars, ils venaient comme ça. Mais mmh. c'est juste pour, voilà. Ouais, C'était pour une nuit, quoi. Pour une nuit tout ça. Donc, euh, après, euh, avec ma meilleure amie, euh, elle commençait, elle qui m'a entraîné à, une, à des fêtes. Après, elle a arrêté. Donc, elle, elle a arrêté. Mais et pas moi, j'avais continué. Et c'est là que j'ai rencontré une, une copine à la à, aux soirées. Et jusqu'à euh, février 2020, c'est là, J'enchaînais les fêtes. Ah chaque ouais. mois, il y avait une soirée. C'était la mala partie. Les, les gens vont savoir, la mala partie. C'était une soirée. C'était vraiment soirée chata. C'est-à-dire <rire> <rire> Moi, je suis perdue là depuis. Ça fait un moment, hein, depuis que je me suis convertie. Mais... C'était soirée, c'était vraiment alcool, toer. Parce que moi, je connais les soirées mousse, tout ça, là. Mais là, maintenant, il y a des nouveaux. Euh... C'est chat. En fait, c'est en fait, un mot. C'est genre chata, c'est. Ouais, t'aimes vraiment euh, danser, twerker euh, dans les soirées. Le twerk, c'est une danse où on bouge les fesses. Voilà, c'est ça. C'est ne pas. Où c'est que les fesses en avant, où on bouge, bouge, bouge les fesses. <rire> et. Et moi, je commençais à. Après, je me suis dit, attends, attends, attends. Donc là-bas, c'était tout comme ça. Mais je regrette, hein. Gloire à Dieu, mmh. mais à ce moment-là... Ah, avec du recul, maintenant, parce à ce, ce moment-là, recul... tu... Non, à ce moment-là, tu... je kiffais. Oui. J'enchaînais tout le temps. En fait, chaque mois, il y avait une fête. Une fête, une fête, une fête, chaque mois. Mmh. Et, et carrément, j'allais chez ma copine, mais elle, elle, elle est dans le monde, oui. maintenant. Elle est encore dans le monde. Je lui ai proposé de... de les, Comment ça s'appelle une les, réunion... Des réunions de prière et tout les ça. Des réunions de prière. Mais euh, elle mettait des vues. Ouais. Elle a dit je suis pas prête. Ouais. Après, à un moment donné... Un jour, ça sera son tour elle aussi. Amen. Un jour. Et un ah. jour, je lui ai dit quoi sur, euh, sur les réseaux sociaux Je lui ai dit quoi sur Snap Je lui ai dit quoi Je lui ai dit ouais si, je lui ai dit, on revient, tu fais quoi Elle a fait ça en mode... Euh, ouais, je sais pas. En mode... Euh, voilà. Et ça m'a touchée parce que mmh. c'était vraiment ma copine. Et c'est elle qui m'a C'est elle avec qui tu danses euh, sur Oui. Euh... <rire> Dans la vidéo, c'est elle Je oui. <rire> l'ai toujours sur Snap, mais elle, je, vois, je le vois, je vois sur Snap, elle est toujours en soirée, hein. mmh. elle est toujours en soirée, toujours faite. Le Seigneur va la rattraper. Je prie pour ça. Temps. Amen. Amen. Et... Mais d'abord, avant de continuer dans les soirées, moi j'aimerais savoir, euh, t'as grandi avec tes deux parents Oui. Et ils s'entendaient très bien à la maison, tout se passait bien ah, bah Ça s'embrouillait tout, mais en général, ça va, d'accord. ça va, gloire à Dieu. Et t'as des frères et sœurs Oui, je suis, bah, je suis la dernière carrément. <rire> euh, J'ai deux grands frères et une grande sœur. Et t'as grandi dans une bonne ambiance, euh, dans la famille Chouchouté. Chouchouté. Ah ouais. Là, c'est encore pire carrément. Bah ouais Parce, parce que là, y a plus personne. monde ah, est parti Et t'es seule à la maison Là, je suis seule à la maison. Et... et tes parents, ils acceptaient que tu sortes aussitôt Ils savaient pas Ils savaient pas tu faisais le mur! En fait, tu sortais! Donc, papa et maman de Marley. Moi, si un jour vous tombez sur cette vidéo. Maman, Vous allez, pas, décou... vous allez découvrir plein de choses. Mais bon, c'est le passé. Non, ma mère, elle sait. Elle a changé maintenant. Amen. Ah, elle est plus pareille, mais tu ne savais pas. Elle ne savait pas quoi. Je sortais, toujours une disquette. Donc en fait, tu montais pour sortir. Je montais, je disais, ouais, j'allais chez, chez une copine. En fait, C'est ça, ça, le mensonge par excellence pour sortir. <rire> T'inquiète pas, il hein, y en a beaucoup qui se retrouvent dans, dans, dans, dans ce que tu je pense. Et quand je montais grave à ma mère, je disais, ouais, je vais aller chez une copine et tout. En fait, j'allais chez une copine vraiment, mais oui. pour me préparer. Mais pour, ouais. Et euh, des fois, je découchais, Ça veut genre que des fois, je rentrais des deux trois jours Mmh. Euh, c'était vraiment ah non mais j'étais vraiment donc en fait c'était des soirées à gogo c'était tout le temps tout le temps et... Et pour moi c'était une addiction mais pourquoi du coup c'était un besoin en fait à ce moment là pas, tu... c'était pour combler un truc tu... Quelque, tu chose. quelque chose à... à cette époque là tu te rendais peut-être pas compte tu te disais oh j'aime je kiffe mmh. mais là avec du recul tu te rends compte que tu voulais juste combler tu voulais combler mmh. un, une sorte de c'est ça à un moment donné je voulais grave arrêter hein je voulais trop arrêter je me suis dit à ma copine ça y est j'ai vu plus fait et tout mais après à chaque fois elle m'envoyait un flyer et c'est là, vas-y et tout, ça bon. est trop bien et tout. Et en plus, elle me maquillait. Elle me posait bien les pépés comme je mets là. <rire> non, elle posait trop bien les pépés. Elle me maquillait. Franchement, elle m'embellissait. Mmh. Clairement, ma copine, Donc elle m'embellissait. Tu te sentais euh, fraîche Fraîche. Hein, parce qu'en plus, là, je me suis dit non. Là, je vais encore plus me faire gérer. En fait, j'avais ce besoin d'attirer. Je sais pas pourquoi. Mmh. Et, et aussi, parce, parce que quelque part aussi, euh, souvent, quand on a on a ce besoin d'attirer les regards, de, de séduire. C'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi. C'était ça. J'avais trop. Bah c'est ça depuis. Euh, ouais, depuis euh, le collège. Le mmh. collège pas trop parce que c'était un ouais. peu. Mais c'est vraiment le lycée. Et euh, et aussi après une copine à moi. Elle m'a dit quoi Elle m'a dit ouais et tout. Euh, J'ai couché tout ça et tout. Elle était en mode ouais non. Ouais, elle et elle tout. avait eu sa première relation. Sexuelle. Oui. Et après je me suis dit attends. Moi, j'étais en mode Ah ouais, tout. Dans mon cœur, je me dis Attends, depuis là, non, non, personne ne me touche et ouais. tout. Et je t'ai dit, il faut que je passe à l'action. Et là, il faut que je à l'action. Wow. Et là, je me rappelle, c'était. Là, ça fait il y a 4 ans. Et genre, euh, il y avait un gars, il m'a parlé sur. Un garçon. Parce oui. qu'un gars, c'est pas oui. trop. Il faut que je t'aie <rire> Il y avait un garçon, il m'a parlé sur. C'était sur Facebook carrément. Oui. Et on a commencé à parler, tout ça et tout. Et après, bah, je l'ai vu directement. Après, je l'ai fait avec lui directement. Ouais. En fait, pour moi, c'était vraiment. Je me sentais trop. En fait, je me trop fille facile. Parce mmh. que je voulais ça, en fait. Oui. Et, et après, j'ai commencé à enchaîner. Du coup, toi-même, quelque part, tu avais une mauvaise image de toi-même. Mmh. Tu, tu te voyais maintenant comme une fille facile parce que, voilà, tu as une relation euh, un peu avec euh, premier venu, en tout cas, quelqu'un que tu as rencontré mmh. comme ça. Et. Toi-même, tu, tu te voyais un peu sale. C'est ça. Mais quelque part, au fond, quelque part, au-dedans de toi, tu voulais encore ça, en fait. continuer. C'est ça, euh... c'est ça. Non, j'étais vraiment dans ça. J'étais vraiment aussi dans la masturbation, tout ça. Et comment c'est arrivé, en fait que, Parce que là, on voit bien que euh, tout ce qui est soirée et aussi euh, le fait de, même d'avoir eu euh, des rapports sexuels, c'était quand même euh, influencé par ton ami. Par mon ami ou mes amis, c'est ça tes amis. Mes amis. Parce que souvent, on se rend pas compte en fait, que l'entourage dans lequel on est, est en fait, influence. nous influence beaucoup. Ah, et parfois, notre destinée, notre trajectoire, elle peut prendre, elle peut prendre, elle peut, elle peut vraiment... Euh, en tout cas, les fréquentations qu'on a, peuvent oui. vraiment nous dévier, en fait, de, ça. de notre destinée et même de ce que Dieu a prévu pour nous. Et plutôt, nous faire aller euh, accomplir les plans que le diable a. C'est ça, nous, bah, parce carrément. Que Dieu a des plans pour nous. Mais le diable aussi a des plans pour nous, en fait. Ah non, là... Détruire, faire en sorte qu'on se détruise, qu'on qu fasse des choses qui vont porter préjudice, qui vont salir notre réputation. En fait, tout ce qui est mal pour nous, lui, ça le rend heureux. Ah ouais, j'étais vraiment... Ouais. Et t'as as, as finalement enchaîné les relations. Relations oh, pas beaucoup, hein. je sais pas quand même, mais quand même. Et euh, comment euh... est arrivée justement euh, la pornographie et la masturbation Je sais bah, pas dans quelle en fait, peur, mais... Bah... Je sais pas. En fait, j'ai fait une première fois, après je me suis dit « Ah ouais, tout, non Mais tu découvert ça d'abord sur des films d'adultes Que c'était euh... possible Ou peut-être, comment en fait, enfin je veux dire, comment l'idée t'est venue Est-ce que t'as vu ça à la télé Est-ce que, juste instinctivement comme ça euh, Je me rappelle plus du tout. D'accord, et du coup après c'est... C'était une addiction pour toi Pour moi, c'était une addiction. Mm -hmm. Pour moi, c'est une addiction. Euh, garçon aussi. Oui. <rire> Attends, <rire> et bon, je te raconte. Attends, j'étais dans, le... dans, le, dans, le, dans les transports, je voyais des, avec mes copines, non, avec une copine, et genre, on voyait des garçons dehors, on descendait du train, on allait les suivre. Oui. Non mais moi, oui. elle, j quand je disais j ai aimé des garçons, je voulais trop plaire. Ça veut oui. dire que je voyais des garçons. Oui. J'ai descendais des transports. Oui. J'allais les voir. Des fois, j'allais les voir. Des fois, je faisais genre que pour qu vas-y qu'ils me regardent et oui, tout. tout tu, vois. T es, t es, tu sais, hein, on, on le dit, on le dit vraiment en rigolant, mais tu, tu, tu es loin d'être seul dans ce cas-là. Ah. C'est juste qu'il y a plein de filles qui n'assument qui qui pas. pas et qui se voient la face ou qui, qui sont dans la séduction, mais peut-être pas à ce niveau-là parce que T es, t es, t es aussi, avec ton tempérament, extraverti, mmh. tu vois. Mais il y en a qui sont peut-être introvertis, mais c'est pire en fait. Donc vraiment, tu es loin d'être la seule. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas où qui ont besoin de plaire, de séduire et qui sont capables de faire certaines choses justement pour attirer le regard. Ça. Et du coup, euh, après cet épisode-là, euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé <rire> euh, bah Après, euh, en fait, j'enchaînais, j'enchaînais toujours ça. Après, vas-y. En fait, ça me saoulait, mais il y a toujours un truc qui me disait de, de continuer. Toujours. Et euh, je mentais, euh, car il hein, n'y <rire> a pas longtemps, genre, euh, j'étais sur un garçon. Et. En fait, il était sur moi, mais il n'assume pas. Tu vois, les garçons n'assument pas. En fait, il, il, il t'aimait bien, mais il ne voulait pas assumer. Et genre, pendant le confinement, le premier confinement, premier. Ouais. Laura deuxième. Pas, -bon, de, ouais. pas le deuxième. Notre ah, ouais. deuxième, ah, okay. deuxième j'étais passée de l'autre côté. Bah non, oui. non, deuxième. Ah, non en fait en plus pendant le confinement j'étais en, entre mi monde. Ouais. Et parce que j je me suis convertie oui. donc j'étais encore il euh, y avait encore le un fait... pied dedans, un ah. pied dehors. C'est ça. Un, peu, un pied euh, euh, dans le monde mmh, avec un... le diable et un pied avec Dieu. C'est ça mmh. en fait. Et, euh, et genre et eh, j'ai inventé. <rire> tu as inventé des histoires. Genre et eh, parce qu'en fait vas-y genre. Parce qu'en fait, genre, à chaque fois, je me mettais en conférence, genre, avec mes copines, et genre, il était là, il parlait. Ah. Et maintenant, il avait dit un truc, ça m'a, franchement, ça m'a piqué, clairement. Oh. Euh, ça m'a mis. Non, j'ai eu le seum. Oui, clairement. Ça t'a énervé. Ça m'a. Eh, hey, ça m'a. Gloire à Dieu, là, c'est passé. Oui. Mais après, il a commencé à faire le gars. J'ai fait quoi J'ai dit à ma pote, eh, vas-y, dis que je suis enceinte. Je dis, tu as dit que tu étais enceinte. Alors que <rire> je Juste pour qu'il puisse être à son tour non, fait, la... le pic le En fait, je pensais, pics. en fait, je pensais que vas-y, je me suis dit la façon où qui parle, elle n'était pas sur moi. Tu vois les gars comme ça. Oh, oui. Et quand il a entendu ça, il a fait ah, oh, j'ai eu mal au cœur. <rire> Chantal, j'ai eu mal au cœur. Tu vois ça? J'ai mal au cœur. On entend hey, des histoires. J'ai un bapote <rire> dans mon cœur. Je voulais trop j'ai ma pote. Eh, hey, vas-y, on arrête. Mais elle était à fond elle s'est hey, C'est vrai Ami. Mais maintenant, c'est Ça a abouti. Ça a abouti. Non, pas du tout. Non. non. Et euh, après, il a commencé à s'énerver. Il a dit, vas-y. Vas-y, comment ça, elle et tout. Il a commencé à m'assauter tous les noms et mm -hmm. tout. Alors, je lui ai dit, quoi j'ai dit, ouais, elle a dit, ouais ça avec qui ça fait qui tout ça? Après, ma pote, elle a dit quoi? Elle a dit avec ton pote. <rire> c'est ma faute! En gros, vous lui avez fait croire que étais enceinte de son amie. Ouais, mais après, si t'es pas sur moi, tu vas pas voir ton pote. Oui. Il est parti voir son pote. Il a dit, ouais, c'est vrai ce que t'as fait avec elle et tout. Non, non. Pourquoi tu dis à ton pote si t'es pas sur moi? Ouais. Hé, hey, les, les gars comme ça, bref. <rire> leur à Dieu, voilà. Non, c'est du passé. passé. <rire> et maintenant, pendant comment j'ai accepté le Seigneur? Comment t'es venue à lui? Est-ce que. Euh, c'est passé. ma ketchup. Comment Il m'a fait... oh, ketchup. Ah, d'accord, ok. Donc, pas il a... ketchup, il m'a brillé. J'ai entendu ketchup, je lui ai dit comment ça, OK donc ketchup. Il... Ok, d'accord. Donc en fait, comment il t'a. Parce que parfois, Dieu, il tente des guet-apens. Hein. Non, fort même. C'était ça Des guet -tapon. Comment ça, ça s'est passé alors Déjà, c'était fort dans le. Tu vois, quand c'était confinement, c'était vraiment dedans Oui, où on n'avait pas le droit de sortir. C'était ma... mars. Pas mars. Mars, mars 2020. Avril, mars, avril. 2020 C'était entre mars, avril, euh, mai. Oui. C'était vraiment dans oui. ces périodes-là. Maintenant, je commence à avoir peur et tout. J'avais créé une stratégie. Mmh. J'avais tellement peur et tout. Tu commençais à avoir peur de quoi Bah du, du corona. Et je me suis dit, ça se trouve, je vais mourir et tout, mais je suis trop belle pour mourir. Et je me suis dit, non, je, dit quoi je suis trop belle. <rires> Alors là, je pense qu'on euh, est passé de quelqu'un qui avait pas du tout confiance à Alain qui est allé vers le narcissisme, carrément. Non. En fait, là, Alain, tu disais que. Non, mais non je me suis dit, non. belle pour mourir, quoi. Non, moi, moi je peux pas. Je ouais. me suis dit, hey, je peux pas, j'ai trop de choses à, à, chose à faire. Trop de l'avenir, il y a trop de Projet. Je pensais pas au projet de maintenant, ah, oui, du Seigneur. Sûr, oui. Et je me suis dit, non, non, non, non, non. <rire> et je. je à... Peut-être qu'il faut que je me marie, j'ai un enfant, que j'ai ma maison, ma belle voiture. Il faut que je et tout. C'est ça. Je vis bien le monde avant Mais après, aussi, je regardais grave les informations. Ça veut dire que ça me faisait. À peur. et après non je sais pas si tu vas rigoler et genre je regardais grave les, les, les hommes de dieu je oui. me suis dit ça se trouve peut-être je vais guérir <rire> attends attends donc en fait tu disais que tu voulais quoi regarder les hommes de dieu pour pour euh, je sais pas pour euh, pour je sais pas je voulais regarder comme ça en fait que ça t'apaise pour que ça m'apaise pour que ça me euh, pas pour que pas que j'ai plus peur oui je crois c'était plus ça oui ouais, c'était plus ça que je voulais que dire voulais calmer plutôt pour me calmer pour pas que j'ai j'ai peur uh -huh. et après c'est là, je me suis dit non. Après, j'ai regardé un, un live. Un live, c'est de Cospiel. Mm -hmm. Et c'est là, j'ai commencé à regarder. Et ça, là, ça m'a vraiment touchée. Ah, ça m'a touchée. Et euh... Dieu commençait déjà à faire un travail. Il commençait déjà un faire un travail, mais pas encore. Mm -hmm. Mais comme ça, à faire un travail. Après, je commençais à regarder grave des lives, des personnes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu et tout mm -hmm. pendant ce confinement et tout. Et il y avait ma copine qui était là, carrément. Mais je l'ai pas regardé ensemble. Non, pas du tout. Et euh, à un moment donné, je pense que Dieu m'a fait comprendre que il faut que tu sépares d'elle. Ouais, parce qu'à un moment donné, maintenant, le jour de l'homme, elle me dit quoi Elle me dit ouais... Euh... Non, en fait, il y a un ami, elle parlait avec lui, elle a dit ouais, euh, que j'allais le voir et tout, je vais passer le confinement là-bas. Mais je pense que c'est Dieu qui a créé une situation ouais, pour que, que... vous pour vous séparer. Parce qu'en fait, Dieu, il, en fait, il savait trop que je voulais. Je voulais je le chercher. Donc mmh. elle, elle, était dans, elle, est, elle est dans le monde. Ouais. Là, maintenant, euh, elle est dans le monde. Il a fait en gros une séparation. Une séparation. Il m'a mis, une... mis à part. Il m'a mis à part pour que tu puisses venir à lui. Ouais. et j'ai commencé à regarder des lives de Rémi Christovao mm. et de Cospiel. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Pendant un live Pendant un live. Wow. Et euh... Après, j'étais ouais, baptisée du Saint-Esprit et après moi bon, la joie de plus, je, je comprenais pas je faisais ba, ba, ba, et je comprenais rien du tout <rire> et maintenant gloire à Dieu maintenant je peux, suis... comment comment le Seigneur a comment tu t'es te, coupé de tout ça parce que c'est vrai que dans notre conversion comme tu dis il y a des choses parfois on est encore attaché à ces choses là mmh. donc toi dans dans cela comment tu comment le Seigneur a fait une restauration Qu quel, en fait j'ai envie de dire quelles sont les choses qui ont été radicale les choses avec lesquelles tu as coupé de manière radicale mmh. et quelles sont les choses euh, par oui. exemple moi je me rappelle quand je me suis convertie j'ai supprimé toutes les musiques mondaines que j'écoutais mmh. j'arrêtais d'aller en boîte en soirée après je sais aussi qu'au fur et à mesure quand je grandissais avec le Seigneur je commençais à m'habiller de plus en plus de manière décente mmh. parce que les mini hauts montrent ça c'est fini tout ça, ça. <rire> <rire> tu vois et du coup ça a commencé par quoi Dieu, il a commencé. Comment il t'a euh... enseigné ça Comment ça s'est fait Moi, À je... force de rester dans les réunions, comment ça s'est passé en fait Moi, Le fait que tu changes comme ça je... Moi, je pense que c'est la musique mondaine. Mmh. J'avais du mal quand même au début, mmh. mais c'était radical. Et c'était quoi aussi qui était radical Je crois que c'était mes copines aussi. Mmh. C'était radical. En fait, non, c'était. En fait, Ils ont vu qu'il y avait un changement. Donc mmh. en fait, elles sont parties d'elles-mêmes. Elles-mêmes. Donc il euh, y en a, elles sont restées. Il ben, y a une que j'ai réussi à la. À la, couver... à, la, à, la à la ramener. À la ramener au Seigneur. À et euh, Gloire à Dieu. Mais euh, ouais, j'aimerais bien, euh, je vais la recevoir aussi. Et je vais lui dire. <rire> t'inquiète pas. Et il euh, y a quoi d'autre aussi euh, Ouais, musique mondaine radicale. Je sais pas. Hein. Qu'est-ce qui est venu petit à petit Ah, c'est euh, les habits. Les habits aussi. Ah ouais. Là, je dis non, ça n'a plus de. Goût. Maintenant, maintenant, je mets des trucs longs. Ouais. ouais au moins jusqu'aux genoux. Au moins. Que j'essaie. En fait, ouais. de, de, de cacher. De cacher. Aussi, oui. je porte des, des, des choses moulantes. C'est plus pas une couleur flashy. Oui, pour ne pas que ça que ça se, se voit, voit en fait. Euh... En fait, Dieu, il a changé ton cœur, tu n'as plus ces désirs mondains, justement. À la limite, quand j'écoute de la musique coeur. mondaine, pour moi, ça m'écœure, ouais. c'est trop bizarre. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, parce que par contre, on est attaché à ce de choses. Et même quand on est dans le monde, en tout cas, on vit notre vie sans Dieu. Oui, on aime les choses, on aime les choses comme ça. Mais après, quand on vient dans le, dans le Seigneur, en fait, quand on rencontre Dieu, mmh. il change notre cœur. Ça, ça fait qu'on n'a plus les mêmes aspirations. Parce qu'avant, on avait cette nature de pécheur, cette mmh. nature pécheresse qui nous attirait vers le mal, vers le péché, vers ça. tout ce qui était contre Dieu, vers les plaisirs, les désirs de l'homme livré à lui-même. Mais maintenant qu'on naît de nouveau, bah, en fait, notre cœur est changé, on n'a plus les mêmes désirs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, si, en fait, tu, tu, tu te dis chrétien, chrétienne, mais que tu vis encore bien dans le monde, pose-toi des questions en ça. Fait, sur. Qui est-ce que, que tu est est as rencontré En fait, c'est véritablement une relation avec Dieu parce que moi, je me souviens que je me disais chrétienne, j'étais aussi catholique, mais je vivais ma vie comme, comme je la voulais, ça, comme je l'entendais, je m'habillais comme je voulais, je parlais comme je voulais. En plus, j'insultais les gens. Je, je, je, vraiment, j'insultais. Euh, euh, je, je, voilà, je, je, en fait, je faisais tout ce que je voulais, mais je me disais être enfant de Dieu, alors que non, il y a incompatibilité, ça. en fait. Jusqu'à ce que je rencontre véritablement. Le Seigneur, ouais. En tout cas, gloire à Dieu hein, et en plus aussi, ma façon de parler. Là, tu me vois comme ça, mais au début, c'était pire. C'était pire. C'est des... D'ici là... Ça veut dire qu'en fait, Dieu, même quand il vient à nous, il change même notre manière de parler. Je dis plus de gros mots. fait exactement ça. Non, mais au début, j'étais vraiment... Tu beaucoup d'insultes. J'ai insulté les mères des gens. J'avais insulté... C'était le père de quelqu'un. Ben, que j'étais sur la personne, mais il ben, a, a perdu son père mmh. et je lui dis ça. Moi je pensais qu'elle allait me taper, il m'a pas touché Je me suis dit non non Dieu, non, il voilà. m'a pas touché Et du coup ça aussi ça a changé en fait. Ça un changé. Point, en fait quand on rencontre le Seigneur, c'est pas juste une histoire de oui je prends en Dieu, mmh. parce que être de se dire je être croyant non pratiquant ça veut rien dire ça, sert à rien. ça en fait ça veut rien dire bibliquement parlant c'est impossible d'être croyant mais non pratiquant ça. quand tu crois que tu as la foi véritablement il y a des œuvres qui accompagnent en fait ta ça. foi et on se rend compte en fait que Dieu il change vraiment tout c'est ça lorsqu'on vient à lui en tout cas merci beaucoup pour ce témoignage de rien et merci beaucoup nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission Nous voulons maintenant prier pour vous. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui et que tu, tu sens que tu es dans la même situation que Marleva à l'époque lorsqu'elle le vivait. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime énormément et Dieu ne veut pas que tu gaspilles ton temps, Dieu ne veut pas que tu gaspilles ton corps. Tu es, tu es, tellement, précieux, tu es tellement précieuse aux yeux de Dieu et j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Peu importe ce que tu as fait de mal, peu importe les péchés que tu as faits, Dieu veut aujourd'hui te pardonner. Dieu veut aujourd'hui en fait, que tu puisses recommencer à zéro avec lui. Et j'aimerais te donner l'opportunité, avant de prier pour toi, te donner l'opportunité justement de faire partie de la famille de Dieu, l'opportunité que euh, tu puisses devenir enfant de Dieu, que tu fasses partie de cette famille-là. Et tu peux faire tout simplement une prière où tu es sincère avec le Seigneur et tu te repens de tes péchés, tu demandes pardon à Dieu. J'aimerais t'accompagner. Si tu le veux bien, tu peux fermer les yeux, répéter après moi et dire « Seigneur Jésus », Aujourd'hui, Aujourd je veux m'abandonner entre, entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je, te demande je crois que tu es le fils de Dieu. Je crois que tu es le fils de Dieu. Que tu es mort pour mes péchés. Que, tu es mort pour mes péchés. Et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je, cœur. je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen Amen. Gloire à Dieu Bravo et félicitations Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Et peut-être que tu te demandes, oui, mais comment arrêter toutes ces choses si tu, as, si tu as été sincère dans cette prière, Dieu a déjà commencé un processus de sanctification dans ton cœur. Dieu a déjà commencé un processus. Le Saint-Esprit, qui est venu habiter en toi, a déjà commencé un processus. Mais j'aimerais qu'on puisse quand même prier pour toi, que Dieu puisse réellement te libérer de toutes les chaînes des addictions, que Dieu puisse te libérer de toutes ces choses qui sont malsaines, en fait. Que Dieu puisse guérir ton cœur afin que tu aies confiance en toi-même, que tu puisses voir ta valeur. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, je prie au nom puissant de Jésus que prie, tu pour puisses, pour Seigneur, euh, faire tomber le voile qu'il y a devant leurs yeux, afin qu'ils puissent voir, Seigneur, la valeur, Seigneur, qu'ils ont au nom de Jésus. Je prie afin que toute addiction, qu'ils soient libérés de toute addiction au nom puissant de Jésus. Seigneur, que... Tous les esprits qui les poussaient, Seigneur, à aimer le monde, Seigneur, que que ces esprits-là, Seigneur, soient chassés de leur vie au nom de Jésus. Maintenant qu'ils puissent, Seigneur, réellement vivre dans la consécration, Seigneur, que leur cœur soit entièrement et totalement à Toi, au nom de Jésus. Peu importe les ruses du diable, les attaques, les plans de l'ennemi pour les faire tomber, Seigneur, pour les faire tomber dans le péché, pour qu'ils puissent ne pas se voir comme Toi, Tu les vois, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que ces plans sont nuls et sans aucun effet. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, se voir comme Toi, Tu les vois, de pouvoir s'aimer comme Toi. Toi, tu les aimes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de, euh, de nous avoir raconté ton témoignage. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire afin de pouvoir témoigner. Et on se dit à bientôt pour un autre épisode dans Partage ton histoire.